Wow. C'est Gridey. Appelle mes coffres. Wow. Bébé. Wow. Oh my baby. Rappelle-toi tout ce qu'on se promet. Tu seras my lover. Pour forever. Toi et moi, la vie et la muerte. On serait confus comme un des voyages jusqu'au Puerto Rico. Pour aller chercher des mots, Mr. Gaji for you, baby. ah hein? For you, baby. Mr. Gadget for you, baby. For you. Si tu veux des Gucci. Si tu veux des calais Si tu veux des Love. Ah, des Love. Si tu veux des. Si Si tu veux des pas Mmh. Mmh. Mmh. Elle galère pour mon tard d'être dans la zig. Elle s'est démanchée, ai elle aime, je suis un cramé, elle s'inquiète, je suis un bad boy. C'est plus normal, elle est jalouse. Mais avec elle, j'ai l'impression des têtes, faut que ça ah ouais. cesse. Bébé, elle veut de l'or, faut créser. Je suis celle dans mon coin, je suis gris. De lui, maman, j'étais t'es promis la ligne, ouais. T'as moi, la même marque des pour maman, on enfin, va bosser, ouais. Tu connais ces bake-offs, hey. elle fait des sacs Hermès, ah, ouais. elle fait Louis V. Gucci, tout hey. est semé. Je suis un cramé, bye boy de là. Tu t'es pas du carré, tu l'approches, je suis carré. T'as moi la main, dis-moi ce que tu veux. Je suis un bad boy, très méchant. On improvise, on veut d'amour. Si tu veux des Gucci, si tu veux des Kalem, si tu veux des love, si tu veux des. Mm -hmm. T'as